J'adore quand je filme une vidéo et après je me rends compte que j'étais floue sur l'ensemble de l'enregistrement, il faut tout refaire. Non stress. Sinon, hey hey ah, notre bon vieux pote, stress. Toi aussi tu commences à sentir ce... Euh, du à l'approche des cadeaux à acheter, des examens à passer ou des échéances à respecter. Ou peut-être en amont de tout ça, tu déménages comme moi. Voyons dans cette vidéo ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps quand tu es dans cet état mais surtout ce que tu peux faire pour combattre efficacement le stress. Moi bon, si tu ne veux pas écouter tout le blabla sur la neurophysiologie du stress, bah, je t'invite de sauter dans cette partie de la vidéo où je partage les résultats d'une expérience qui m'ont complètement changé le regard sur ce que je peux faire pour gérer le stress. Moi, c'est Uliana, psychologue cognitiviste, et je te dis bienvenue sur la chaîne « Dans les cerveaux d'une psy » où tu peux apprendre à vivre en harmonie avec tes émotions que ton corps et ton cerveau réagissent aux embouteillages, disputes ou manque de likes sur Instagram de la même manière, comme si tu te trouves en danger physique et tu dois fuir les lions. Et je n'exagère même pas, regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu es dans cet état. Tout commence dans le thalamus, qui reçoit et analyse les informations provenant de tes sens. Par exemple, si tu vois un visage de ton patron mécontent, bah c'est ton thalamus qui va en réagir en premier. Ensuite, les thalamus sollicitent les centres de la peur de ton cerveau, les amygdales. Ces dernières vont envoyer un signal vers le cortex moteur pour que tu te bouges le... voilà, et tu te mets en action. Un autre signal s'active dans l'hypothalamus, parce qu'il suffit pas juste de bouger, mais il faut avoir de l'énergie pour le faire dans la durée. Et ce sont nos hormones qui le permettent. Du coup, l'hypothalamus va solliciter l'hypophyse, qui va envoyer un signal chimique, chimique dans le sang vers les glands surrénales. Et ce sont elles qui vont produire toutes ces hormones, comme par exemple l'adrénaline ou cortisol. Et donc ces hormones vont produire toutes ces choses que tu connais bien, qui sont bien agréables à ressentir quand tu es stressé, comme par exemple le cœur qui bat plus vite, tu as chaud et tu transpires. Et puis il y a d'autres choses même plus intéressantes qui se passent dans ton merci pour le klaxon, qui se passent dans ton corps sans que tu le saches. Par exemple, les cellules sanguines appelées thrombocytes vont devenir plus collantes, J'entends, j'entends! Donc, les cellules sanguines qui sont appelées thrombocytes vont devenir plus collantes pour que les cailloux se forment plus facilement en cas de saignement potentiel. Ouh. Merci. Et oui, ton cerveau pense vraiment qu'il y a un lion qui se cache derrière ton bureau. Tu dois te dire que tout ça c'est bien beau, mais comment tu peux contrôler ces processus automatiques pour combattre le stress? Heureusement, la solution existe et je t'en parle. Tout de suite Dans une expérience menée à l'Université des Colombie, les participants ont été amenés à passer un faux entretien d'embauche. Mais avant, ils ont été divisés en deux groupes pour visionner deux types de vidéos sur le stress. La première vidéo commençait avec un avertissement de type « La plupart des gens savent que le stress est négatif, mais la recherche montre qu'il peut être même encore plus nuisible qu'on ne le pense. » Et dans la seconde vidéo, l'avertissement était de nature un peu plus surprenante. « La plupart des gens savent que le stress est négatif, mais en réalité, la recherche montre qu'il peut nous booster. Et dans cette vidéo, on expliquait que le stress peut augmenter ta performance, améliorer tes capacités de mémorisation et de l'attention. Et ensuite, les participants ont passé un faux entretien d'embauche que les chercheurs ont fait exprès être très stressants. Parce que peu importe ce qu'ils disaient ou ce qu'ils faisaient, ils ont reçu beaucoup de critiques durant cette interview. L'analyse de ces livres juste après ce meilleur moment de ma vie a montré une augmentation de l'hormone de stress cortisol. Mais dans le second groupe, ils ont noté un niveau plus élevé d'un autre hormone appelé DHEA qui favorise la récupération après les effets du cortisol. Il est aussi connu pour ses effets anti-vieillissement. Tous ces changements sont dus à un simple visionnage d'une petite vidéo de 3 minutes qui a influencé l'état d'esprit des gens avant l'entretien d'embauche? C'est quand même fou de penser comment notre esprit peut changer ce qui se passe dans notre corps. Et c'est pas la magie d'être résistant au stress. Toi aussi, tu peux apprendre à être un super héros qui combat les stress dans le monde et la clé pour tout ça se trouve dans ton cerveau. Si tu es encore avec moi, ça veut dire que tu as bien aimé cette vidéo ou peut-être tu l'as juste laissé en arrière-fond en faisant le ménage, il t'a eu le main mouillées, il t'a pas pu l'arrêter plus vite. Euh, mais c'est pas les cas, on est bien d'accord. bref voilà, en tout cas, merci d'être avec moi. Et comme d'habitude, dans cette partie de la vidéo, j'ai envie de savoir ton avis sur le sujet. Du coup, dis-moi dans les commentaires ce que tu t'es dit pour garder ton stress en amie. Moi, je me dis... Hey mon pote, tu es là parce qu'on a des à gérer, n'est-ce pas Assieds-toi, buvons une tasse de thé, voyons comment on peut à nouveau s'en sortir de tout ça. Oui, oui, c'est comme ça que je parle à mon stress. Mmh. On se retrouve dans trois semaines pour une nouvelle vidéo et dans un nouveau décor, que je ne sais pas pour le moment comment il va être. Mais en attendant, je te souhaite de continuer à viser le progrès et pas la perfection. A très bientôt. Ciao, ciao